Bonsoir. Bonsoir. Euh, notre ami Marc-Georges euh, m'a proposé hier avant-hier, Cotène, euh, 5 minutes sur la santé, s'il te plaît. Alors, je vais donc vous parler de bande dessinée. <rire> plus exactement de, de celle d'Astérix, le gaulois. Et plus, plus précisément encore, euh, du personnage de Panoramix euh, que tout le monde a vu en, en images ou au cinéma, le druide qui cueille le gui, et qui touille les herbes, qu'il mélange et fait bouillir pour fabriquer sa potion magique miraculeuse. Je m'appelle Christian Cotet, je suis psychosociologue, psychothérapeute et animateur d'un site qui s'appelle PolitiqueDeVie.net. Sans doute depuis la, la nuit des temps et dans toutes les tribus et euh, cultures du monde, la médecine c'est une affaire de sorciers, de magiciens, de chaman, d'hommes médecines. La fonction sacerdotale qui est représentée par... Euh, l'archétype du druide, de bande dessinée donne tout autant les prêtres, les curés, les imams, les rabbins que les magistrats en robe noire ou les médecins en robe blanche. C'est la même fonction. Et sans doute aussi, depuis la nuit des temps, les magiciens, les sorciers et plus particulièrement les herboristes, médecins et guérisseurs, ces gens-là ont aidé leurs frères humains à mieux vivre et mieux mourir. Dans le même temps, les mêmes, ou quelques-uns d'entre eux, comme disent euh, notre ami Dieudonné, euh, joue au con. Autrement dit, de toute éternité, l'on trouve autant d'herboristes guérisseurs que d'herboristes empoisonneurs, par intention ou par erreur, en tout cas trop souvent menteurs, voleurs et tueurs. Alors, même si l'humain a su évoluer en termes de technologie de maîtrise de la nature, il n'est pas très difficile de constater que l'être humain n'a guère grandi en sagesse. Dans nos sociétés modernes, les herboristes empoisonneurs continuent leurs sinistres offices. Aujourd'hui, ils s'appellent laboratoires pharmaceutiques multinationaux, du moins certains d'entre eux, et fabricants de vaccins ou de semences génétiquement modifiées. Si la taille et les moyens d'action ont changé, les principes d'action sont toujours les mêmes. Fantasme mégalomaniaque de toute puissance, sentiment de vérité, prétention démesurée à des pouvoirs magiques prétendus scientifiques. Nous avons au moins pour partie dans nos sociétés modernes retiré aux sorciers ou aux curés de village le pouvoir magique de guérir, mais nous l'avons donné en lieu et place aux représentants de religions prétendument rationnelles et scientifiques. Nombre de scientifiques dissidents ont démontré depuis longtemps que les systèmes scientifiques officiels fonctionnent en réalité comme des religions, sous leurs plus mauvais aspects, croyances limitantes et illusoires, dogmes rigidifiés et obsessions du contrôle des corps, des sexes et des consciences qui se traduisent notamment par la chasse aux chercheurs créatifs hors normes. Le souci, c'est que les résultats commencent très sérieusement à devenir catastrophiques. Les alchimistes noirs de la science, enfermés dans leur système de croyance et leur avidité financière, nous fabriquent depuis quelques décennies ce que j'appellerais l'enfer des molécules. Vaccins poisons, OGM, pesticides et autres herbicides, sans parler des milliers de produits industriels qui se retrouvent dans nos assiettes et nos échos, nos champs et nos corps, entraînant, euh, pardon, merci, euh, entraînant de nouvelles générations d'enfants bien plus souvent et bien plus lourdement malades que celles de leurs parents et provoquant de façon de plus en plus évidente une défertilisation des mâles de l'espèce humaine. Un des premiers problèmes politiques de l'heure devient ainsi à mes yeux celui-ci, comment guérir la médecine et les médecins, comment soigner les chimistes fous, comment arrêter les délires paranoïaques de toute puissance des scientifiques sans éthique qui n'eut n'hésite plus désormais à utiliser les moyens les plus extrêmes pour continuer à faire tourner un système de santé qui est devenu un, un système de création de maladies et de morts. Certes, les hôpitaux dont nous sommes parfois si fiers à juste titre savent faire de très beaux miracles du côté notamment des chirurgies d'urgence ou de réparation vitale d'accidents de la nature et ils sauve aussi ainsi un certain nombre de vies. Mais combien de malades et de morts liés aux maladies nosocomiales, aux croisements inattendus des effets secondaires de milliers de médicaments dont plus personne ne peut raisonnablement euh, anticiper les croisements hasardeux et malsains Combien de handicapés suite aux, aux campagnes euh, nationales de vaccination massive contre l'hépatite B ces dernières décennies Combien de vieillards qui sombrent dans Alzheimer pour avoir trop consommé de mercure, de formol et d'aluminium dans des vaccins antigrippaux parfaitement inutiles, sauf pour les éliminer des comptes sociaux. Si vous voulez tuer vos enfants et vos vieillards en surnombre, vaccinez-les Cela pourrait être le slogan des idéologues malthusiens obsédés de la réduction de la population de la planète Terre. Avez-vous remarqué ce nom si subtil que porte l'un des derniers vaccins des magiciens noirs, censés protéger les femmes du cancer du col de l'utérus Le garde-asile, en deux mots. Ce mot en dit bien long sur l'inconscient de quelques-uns. Vaccins que l'on injecte à force de mensonges et de manipulations aux jeunes adolescentes à partir de 12 ans, plusieurs en meurent en 24 heures aux USA ou ici en Europe. Les promoteurs de ces vaccins savent bien qu'un certain pourcentage de morts ou de handicapés est au rendez-vous, au nom d'un rapport bénéfice-risque qui conduit à la certitude d'un certain nombre de morts face à une vague probabilité de quelques malades vingt ans plus tard. J'affirme ici très posément qu'un certain nombre de chimistes et de médecins de cette planète organisent en toute conscience et sans état d'âme la mort programmée de milliers de victimes des vaccins poisons, OGM et autres molécules de l'enfer, qui nous sont imposées par le processus cyclique manipulatoire Création d'un faux problème, peur, solution industrielle, marchande. Et ce, sur la même base de raisonnement que le raisonnement eugéniste qui a justifié idéologiquement les camps de la mort qui resteront la marque du XXe siècle. Éliminons les humains en surnombre en empoisonnant les plus faibles. Ce sera toujours plus discret que les bombes ou les massacres à la machette et l'humanité la plus pure sera ainsi sauvée, entre guillemets. Qui accompagnait petit Nicolas je l'appelle comme ça depuis quelques années, c'est presque affectueux à force. Mais je n'oublie pas, dans ce terme-là, l'énergie toute paternelle de ce qui s'appelle la correction. Qui accompagnait petit Nicolas le 9 mars dernier à Mexico lors de son séjour officiel chez un des banquiers parrains de la mafia mexicaine Quelques dirigeants des laboratoires Sanofi-Aventis-Pasteur qui signait ce même jour un contrat de 100 millions, 100 millions d'euros pour la construction d'une usine de vaccins anti Ceci, quelques jours avant la découverte d'un providentiel virus mexicano porcin Avant-hier, la presse, samedi, journal du dimanche, et puis quelques autres journaux qui ont repris très vite sur Internet l'information, la presse nous annonçait une campagne inégalée à ce jour, en préparation au niveau du gouvernement français et de quelques autres... Euh, du monde occidental, une campagne de vaccination massive, obligatoire, obligatoire. Euh, contre la grippe. À partir du mois de septembre, on va tous être vaccinés contre la grippe à partir de trois mois. Ok, merci. C'est merci. le projet. Euh, je ne vais pas parler tout de suite de la, de la puce que les technologies savent parfaitement euh, injecter dans les campagnes de vaccination. Mais j'en parle pas, quoi. Euh, Avant-hier, donc, la presse nous annonçait cela. La question que je me pose derrière, c'est avec quoi les herboristes fous de Sanofi Pasteur ont-ils drogué les cerveaux de leurs spécialistes en prospective pour qu'ils soient si forts, prévoir, avant même que l'on sache quoi que ce soit sur ce virus humano porcino aviaire mexicain aussi, qu'il fallait construire dès maintenant l'usine de fabrication d'un vaccin qui n'est pas encore découvert pour une grippe que, habituellement, nous appelons le rhume banal de l'hiver, qui est désormais rebaptisé par les guignols de l'info. Ils sont amusants, ces gens-là, ils comprennent beaucoup de choses. Euh, la grippe Sanofi. Et qui est, en fait, euh, qui est en fait portée par un virus que la planète entière... Merci. La, la, la planète entière ignore encore superbement ce virus, d'ailleurs vous, vous avez été malade ces jours-ci, non Moi non plus. Euh, malgré quelques chiffres alarmants, mais en réalité sans aucun fondement sérieux délivrés par les, les discours officiels. Ce que je trouve moi particulièrement réjouissant dans cette histoire-là, c'est la vitesse à laquelle le mensonge est dévoilé, grâce aux scientifiques dissidents, il y en a heureusement, et à Internet. Plus un seul citoyen aujourd'hui qui fait l'effort de s'informer lucidement ne peut croire ce que racontent les discours officiels de la santé et leurs fidèles serviteurs dénommés journalistes. C'est tout de même, pour moi, une très belle réussite de, ce, de cette volonté farouche euh, que nous avons tous autour de cette table et je crois bien euh, dans cette pièce de se libérer du nouvel ordre mondial qui anime tant d'humains aujourd'hui. Force de faire et ce constat, le peuple des citoyens libres et souverains ne peut plus accorder confiance en ses élites, y compris et surtout peut-être ses élites scientifiques, médicales notamment, trop de mensonges, trop de violences, trop de poison, trop de morts. Alors, je ne vais pas, pas trop prendre de temps et j'ai tâché de résumer un peu la suite de mon propos que je, je publierai par ailleurs. Je crois qu'il y a une sortie dans ces histoires-là et dans cette rupture de confiance entre les citoyens et les élites scientifico-médicales. Et Je crois que cette sortie elle est à chercher du côté des femmes. Euh, sans entrer trop dans le détail du propos, je m'explique. Euh, depuis plusieurs siècles, la médecine a été enlevée aux femmes, euh, accoucheuses, vérisseuses faiseuses d'anges, etc., on leur a enlevé le pouvoir médical sur les corps des mâles et ceux des, des femmes en même temps, et, et ce pouvoir est passé aux mains des hommes, et, au, et passant aux mains des hommes, il est devenu, entre guillemets, scientifique, le pouvoir médical, et il est devenu aussi industriel, commercial et, et financier. Et aujourd'hui, nous aboutissons à, euh, au délire par, spécifiquement masculin de, de toute puissance euh, sur la matière et sur les molécules, qui nous entraînent effectivement dans l'enfer des molécules. À côté de ça, on a une guerre qui s'est ouverte depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, contre les médecines féminines, les médecines dites non conventionnelles, dites douces, douces, parce que féminines, en termes d'énergie, même si elles sont pratiquées par les hommes, peu importe. Et, et, et on en est là aujourd'hui, on est à une guerre ouverte entre le monde médical, masculin, commercial, financier, international, qui est en train de basculer, dans ce que j'appelle certains jours euh, la guerre bactériologique parce que quelque part c'est de cela dont il s'agit et les médecines féminines alors il y a tout un travail là à faire euh, qui devra un jour ou l'autre si nous voulons passer euh, échapper aux violences faites à nos corps euh, par les folies collectives il va falloir passer par la réconciliation avec euh, les énergies particulièrement euh, spécifiques euh, des médecines féminines alors pourquoi est-ce que moi euh, je me retrouve, Cotten, euh, dans, dans la liste euh, antisioniste euh, la question est, est simple et les réponses pourraient être très longues. Ce que j'ai envie de, de dire juste là pour, pour conclure. Peut-être parce que nous avons trouvé le virus entre le survie. Peut-être parce que nous allons trouver l'antidote viral du sionisme. Ouais, exactement. Ça s'appelle l'amour. Le sionisme militant et politique auquel nous nous confrontons est devenu désormais le bras armé de la tentative d'instauration d'un nouvel ordre mondial qu'une petite poignée d'humains tente d'imposer à tous les peuples de la Terre par le mensonge, le vol et l'écurie. Les, les temps sont venus à tous les peuples de la Terre pour que les humains libres et souverains prennent conscience simplement de ceci. Nous sommes les plus nombreux. Et nous sommes capables d'opposer pacifiquement la puissance de l'amour et de la conscience aux folies meurtrières des associations de criminels mafieux qui tentent de mettre sous couple réglé la planète tout entière pour dire non aux forgerons de l'Empire. Je n'ai plus envie de, de voir les enfants de cette planète mourir des délires paranoïaques des élites financières et militaires qui nous imposent la dictature du nouvel ordre mondial, petit Nicolas nous a prévenu il y a quelques semaines, en disant textuellement, personne, je dis bien personne, ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. Eh bien justement, si, pour cette raison simple que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes les plus nombreux, il est donc temps de les arrêter par la force pacifique du verbe et le dévoilement de leurs mensonges. Merci de votre attention.